Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui, on va voir si vous faites comme la plupart des gens, à savoir mettre des carrés dans des rangs. Est-ce que vous voyez l'image ou pas Alors, c'est un truc qu'on devrait vraiment apprendre à l'école, mais malheureusement, on ne le fait pas. C'est vraiment le premier truc. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va voir Eh bien, on va voir les trois mémoires euh, qui permettent d'apprendre n'importe quoi de manière efficace. Et surtout, on va voir laquelle est la vôtre et comment vous pouvez optimiser votre apprentissage euh, plus facilement et plus rapidement qu'actuellement. Parce que je vois vraiment beaucoup trop de personnes qui euh, me disent mais moi j'ai pas de mémoire, j'arrive pas à retenir, j'oublie mes mots de vocabulaire, j ai, j ai... voilà, les mots ne viennent pas. Comment je peux faire Et bien tout simplement, on va mettre des ronds dans des ronds, ça sera beaucoup plus simple pour apprendre et on va voir quelle est votre mémoire et comment surtout vous pouvez l'utiliser pour apprendre beaucoup plus facilement. Donc on se retrouve juste après le jingle. Alors avant d'en savoir plus sur la mémoire, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici. C'est un kit gratuit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Donc pourquoi est-ce qu'on va se focaliser sur la mémorisation aujourd'hui Parce que tout simplement, c'est la base de tout apprentissage. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'apprentissage. Vous apprenez une langue, la mémoire, ce sera le chemin pour arriver à cet apprentissage. C'est ce qui vous permettra d'aller rechercher, c'est votre réservoir de mots, votre réservoir de phrases, de choses que vous aurez appris, votre réservoir de pour euh, parler la langue. Et la bonne nouvelle, c'est que euh, avoir une mauvaise mémoire, ce n'est pas une fatalité. Ça, ok, vous allez me dire, oui, avec l'âge, ça décline. Alors oui, effectivement, il y a une dégénérescence euh, naturelle qui s'effectue. Mais attention à ne pas en faire une excuse, parce que, ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé que vous n'avez pas de mémoire et que vous ne pouvez pas apprendre une langue. Ça, c'est un raccourci de victime parce qu'aujourd'hui, on, on a plein de contre-exemples qui nous montrent que c'est totalement possible d'apprendre et ce, à n'importe quel âge. Je vous mets un article juste en dessous de la vidéo. C'est Marie Hobson qui a décidé d'apprendre le russe à 72 ans. Et elle y arrive et elle progresse et il y en a plein d'autres comme ça. Et qu'est-ce qui fait la différence avec vous si aujourd'hui, vous pensez que vous avez une mauvaise mémoire C'est simplement euh, la méthode que vous utilisez c'est pour essayer d'apprendre. Vous savez, la mémoire, c'est comme un muscle, c'est comme le sport. Si euh, vous décidez de ne pas faire de sport, eh bien oui, votre corps sera tout ramolli et ça, c'est pas une question d'âge. Vous avez des trentenaires qui sont beaucoup moins en forme que des personnes de 70 ans. Bah oui, si elles décident de rester dans leur canapé, à regarder des séries, à manger des chips, forcément, elles, leur corps sera beaucoup plus ramolli euh, qu'une personne qui se bouge et qui va marcher tous les jours. Ça, c'est vraiment mécanique et avec la mémoire, c'est la même chose. Mais il faut savoir comment faire. Parce qu'avoir une bonne mémoire, c'est une question de choix. En fait il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous êtes dans la première position et vous vous dites qu'apprendre apprendre quelque chose, avoir une bonne mémoire c'est euh, ben en fait on en a une mauvaise ou on en a une bonne c'est une fatalité point barre. Ou alors vous êtes dans la deuxième position donc euh, vous n'êtes pas en position de victime vous vous rendez compte que vous avez du mal à mémoriser vous avez du mal à retenir du vocabulaire mais euh, vous êtes dans la position où vous cherchez des solutions et déjà c'est un bon signe si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous cherchez ces solutions. Et pour développer une bonne mémoire en fait il n'y a pas besoin de faire des grosses actions, il suffit de faire des petites actions et vous allez voir c'est très très simple, enfin j'en suis l'exemple concret parce que franchement à l'école moi ça a été l'enfer je, je ne retenais rien je prenais même des, des médicaments pour la mémoire, c'était euh, une c'était horrible j'arrivais pas à apprendre des langues j'avais des, des mauvaises notes aujourd'hui je parle cinq langues donc vous savez vous pouvez si je peux le faire vous pouvez le faire aussi en plus aujourd'hui tout est fait pour qu'on ait une mauvaise mémoire euh, entre les smartphones avec les, les agendas connectés les euh, les trackers qui nous disent ah ben bah, il faut que tu bois un coup il faut que tu te bouges il faut que bientôt on va nous rappeler qu'il faut aller aux toilettes non mais tout euh, même les numéros de téléphone avant c'était beaucoup plus simple de faire travailler sa mémoire et d'avoir une bonne mémoire aujourd'hui Aujourd'hui on, on arrive dans une flémingite de, de la mémorisation, on est en train de se ramollir le cerveau, c'est comme si on décidait aujourd'hui d'arrêter de marcher. Enfin, C'est déjà un peu le cas avec tous les euh, tous les trucs à roues, là, les, les monocycles, je sais pas comment on appelle ça, mais où euh, tout est fait pour éviter de marcher. Ben, il y a un moment, euh, dans je ne sais pas combien d'années, on pourra plus marcher et on sera tous obèses et on se dira « ah bah ben oui mais on le savait il y a quelques années, on l'a dit ben ». Là c'est la même chose. Euh, Préparez-vous à ça et faites l'effort de faire les petites actions que je vais vous donner parce que euh, nos mémoires sont vraiment en péril. Bon, C'est vraiment alarmiste ce que je vous raconte, mais euh, rassurez-vous, ça n'est pas tant que ça. Alors concrètement, comment ça fonctionne la mémoire et comment on peut l'influencer Alors la mémoire, elle fonctionne comme un muscle. Encore une fois, plus vous allez l'entraîner, plus elle va bien fonctionner et euh, bien apprendre. Entraîner sa mémoire, ce n'est pas apprendre par cœur. Euh, D'ailleurs, je vous renvoie à l'interview que j'avais fait avec Jean-Yves Ponce, de euh, qui est un expert en mémorisation. Je vous mets le lien juste ici, bing ici, et euh, qui vous explique justement pourquoi apprendre par cœur, c'est une grosse erreur et que ça fait tout l'inverse. Ça détruit plutôt euh, votre cerveau plutôt qu'autre chose. Donc allez allez voir cette vidéo. En fait, euh, la capacité pour avoir une capacité de mémorisation accrue, pour avoir une, mémoire, une mé meilleure mémorisation, eh bien, euh, dans votre cerveau, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y aura plus de neurones, plus de synapses. Alors en fait, vous voyez là, vous avez des neurones, bim, et les synapses, c'est ce qui se trouve entre les deux. Donc plus vous aurez euh, de synapses et de connexions et de chemins de neuronaux qui vont se faire, plus vous aurez une bonne mémoire. Et ça, en fait, c'est très plastique dans notre cerveau. Ce sont des choses qui sont en constante évolution. Donc, comment on fait pour développer ces connexions Alors, il y a des choses vraiment très bêtes. La première chose, vous allez, vous allez m'en vouloir que je vous le dise, mais c'est très très bête, c'est simplement votre hygiène de vie. Commencez par regarder votre sommeil, votre alimentation, euh, votre activité sportive. Ce sont vraiment les trois bases, les trois piliers... Euh, qui vous permettront déjà d'améliorer votre mémoire. C'est très bête, mais si vous étudiez un peu comment est votre vie au quotidien, est-ce que vous êtes privé de sommeil euh, ça, c'est le, le sommeil, c'est hyper important parce que c'est le moment où vont se régénérer toutes vos cellules, où vont où le tri de la mémoire va se faire, où tout ce qui est secondaire va être balayé. Et si vous vous privez de sommeil, et eh bien vous vous privez de ça. Donc forcément, ça va impacter négativement votre mémoire. Il y a un truc qui est assez surprenant, c'est les émotions, les émotions positives surtout. Alors attention, je vais pas vous parler de de de, de, de pouvoir de l'attraction ou quoi que ce soit, mais simplement les émotions. Est-ce que vous avez déjà remarquer qu'il y a vous avez des souvenirs d'enfance quand vous étiez tout petit et bien vous, vous souvenez d'un moment qui a été agréable et vous savez pas pourquoi c'est là c'est encore dans votre tête et vous ne l'avez pas oublié alors qu'à l'inverse il y a des trucs négatifs des chocs des conflits des disputes qui sont arrivés dans votre vie qui se sont totalement euh, effacés de votre mémoire, vous les avez totalement oubliés, même si ça fait pas si longtemps que ça. Alors ça, c'est ce qui explique euh, le, c'est comment on appelle ça, l'amnésie dissociative. C'est en fait une stratégie de défensive qui est euh, adaptée, qui est adoptée par votre inconscient. Pour supprimer tout ce qui est négatif. Donc tout ce qui aura un impact positif sera beaucoup mieux mémorisé. Donc si tout le temps, si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre de dire non mais moi je suis nul j'ai une mauvaise mémoire, j'y arriverai jamais, eh bien sachez que ça travaille à l'inverse de ce que vous voulez faire. Donc euh, ramenez plutôt des, des pensées positives. Donc ça, ce sont des données neuroscientifiques que vous retrouverez dans les laboratoires de recherche de l'INSERM. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut impacter positivement votre mémoire Tout simplement, les stimulations intellectuelles. Euh, qu'est-ce que c'est euh, les stimulations intellectuelles, intellectuelles tout au long de votre vie C'est le fait d'apprendre de nouvelles disciplines, de nouvelles choses. Par exemple, euh, je sais pas, vous allez euh, apprendre euh, à faire de la guitare pour mon exemple, j'ai commencé la guitare le jour, enfin quand j'ai commencé à, à apprendre, je sentais que ça bouillonnait dans ma tête je, et ça m'aidait vraiment à retenir des informations ça m'a aidé aussi pour mon apprentissage euh, des langues, je sens que ça vient plus facilement et le fait de faire ça tout au long de votre vie, d'être en permanence en train d'apprendre un nouveau truc, et eh bien vous êtes tout le temps en train de recréer, de créer de l'activité euh, dans le euh, neuronal et ça vous aide à mieux mémoriser. Vous avez les interactions sociales aussi, le fait de parler avec les gens, d'interagir interagir avec les personnes, eh bien on se rend compte qu'il y a des activités, pareil euh, une acti un pic d'activité euh, neuronale quand on, on interagit avec les gens donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, beaucoup de personnes âgées ont un déclin à ce niveau-là de la mémoire parce que elles sont seules, elles ne parlent avec personne et forcément ça n'aide pas. Et si malgré tout ça vous avez quand même des trous de mémoire, que vous ne retenez pas tout ce que vous apprenez, eh bien c'est tout à fait normal parce que oui, l'oubli est indispensable dans la mémorisation, on ne peut pas tout apprendre en voyant les choses une seule fois. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le euh, la mémoire a besoin de faire du tri et elle va éliminer tout ce qui est tout ce qu'elle considère euh, secondaire dans votre dans votre mémoire pour pouvoir euh, ne pas pour euh, ne pas saturer en fait votre système neuronal. S'il y a trop de trucs, ça explose. Donc, elle élimine tout ce qui est secondaire. Donc, l'idée c'est de, de montrer à notre mémoire que si vous êtes en train d'apprendre une langue, ce n'est pas secondaire, mais c'est dans votre plan de priorité. Donc, comment on fait Eh bien, on, on, on se... On apprend par la répétition, euh, on lui montre à plusieurs reprises que c'est important pour nous et qu'on y revient. Et au bout d'un moment, eh bien ça va s'ancrer dans cette mémoire et vous allez le mémoriser. Donc ça c'est euh, ce qu'on appelle aussi la répétition espacée. Donc Là pareil, je vous renvoie un article du blog où euh, j'ai traité ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Et ce qui va impacter également votre euh, mémorisation, eh bien tout simplement le stress, l'anxiété, un deuil de, de la tristesse dépression tout ça c'est des choses qui vont créer moins d'activité cérébrale et ça va forcément impacter votre mémorisation et je me souviens à l'école euh, je n'arrivais, je vous disais, je n'arrivais pas à mémoriser, je comprenais pas pourquoi, mais je me mettais une pression de dingue, j'étais hyper anxieuse, j'apprenais, j'avais peur de manquer de temps, j'avais peur de ne pas, euh, d'échouer, de, de, de pas avoir des bonnes notes, j'étais en stress permanent à l'école et aujourd'hui je comprends pourquoi je n'arrivais pas à mémoriser parce que euh, ben pour moi les langues c'était très important à cette époque et du coup je me mettais une grosse pression et ça faisait tout l'effet inverse. Et donc maintenant, on va voir les trois mémoires euh, qui existent dans l'apprentissage et comment on peut euh, apprendre au mieux avec cette mémoire. Alors pourquoi c'est important de connaître sa mémorisation Tout simplement parce qu'encore une fois, on est tous faits euh, différemment. On est, cette mémoire est propre à chacun. Et une fois qu'on comprend comment notre mémoire fonctionne, eh bien il suffit de la nourrir, d'aller dans le même sens, de l'accompagner. Parce que si vous paguez à contresens dans la rivière, eh bien forcément, ce sera beaucoup plus euh, difficile. Donc, on va redescendre euh, la rivière grâce à ces trois mémoires. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mémoire On a euh, trois mémoires différentes, à savoir la mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique. Alors, la mémoire visuelle, c'est quoi C'est le fait tout simplement d'avoir besoin de voir. Euh, par exemple, de, de, vous avez besoin d'écrire le mot, le voir écrit, lui mettre des couleurs. Euh, par exemple, euh, si moi, on m'explique une direction moi je suis plutôt visuelle et kinesthésique euh, mais si on, on me donne une direction juste oralement je vais rien comprendre ça va pas du tout s'imprimer je vais avoir besoin de prendre un plan euh, alors aller sur google maps et écouter et, re et surtout regarder en même temps euh, si vous avez plutôt une mémoire auditive en fait c'est le fait donc d'écouter c'est le fait de retenir une information plus facilement euh, à l'écoute euh, vous avez par exemple la méthode Michel-Thomas que j'essaye, que j'ai testée. La, la méthode Michel-Thomas, c'est quoi en fait C'est des, des podcasts à écouter. Et euh, donc, je l'ai testée tout en sachant que je n'avais pas une mémoire euh, auditive justement pour tester. Et euh, je trouve que c'est une très bonne méthode. Si vous n'êtes pas auditif, mais que vous révisez. Par exemple, moi je l'ai testé pour réviser mon russe et pour des choses que j'ai déjà vues, des mots, des phrases que je connaissais déjà, pour me remémorer tout ça, eh bien ça a été très bon. Mais à partir du moment où on a, vu de, on a écouté dans ces podcasts de nouveaux mots, de, de nouvelles phrases, et eh bien là, il fallait que je stoppe et que je prenne le script, donc euh, l'écrit, et voir les mots. J'en je avais vraiment besoin, sinon ça ne rentre pas. Et donc la troisième mémoire, c'est la mémoire... Euh... C'est la mémoire kinesthésique. Alors la mémoire kinesthésique, c'est le fait d'avoir besoin de vivre la discipline, de la pratiquer, d'être dans le mouvement, de bouger. Par exemple, ça sera le fait d'échanger avec quelqu'un, de parler avec un natif, de faire des jeux dans cette activité, euh, d'être dans le pays, d'être en immersion. Euh, donc ça, on l'est tous un peu et la pratique dans tous les cas, ça sera efficace. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Donc dans beaucoup de cas, on en a deux euh, qui ressortent principalement, mais euh, il y en a toujours une qui prédomine. Donc comment savoir si on est plus l'une ou l'autre Eh bien tout simplement, vous allez faire le test dans la vraie vie, vous allez repérer dans quel contexte vous retenez les mieux. Euh, Est-ce que c'est quand vous écoutez quelqu'un, quand vous écrivez quelque chose, quand vous vivez euh, le truc Ou alors, euh, je vous propose aussi de faire le test, donc un quiz. Je vous mets le lien juste en dessous pour euh, faire le quiz et savoir quelle mémoire vous avez, D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires euh, quelle est votre mémoire et comment du coup vous pouvez optimiser euh, votre apprentissage. Donc maintenant, une fois, euh, une fois qu'on sait quelle mémoire on a, qu'est-ce qu'on fait de ça Comment on fait pour euh, pour euh, pour apprendre plus efficacement Eh bien, tout simplement, vous allez accentuer votre apprentissage vers cette mémorisation qui vous est propre. Euh... Vous, vous n'allez pas vous acharner avec des podcasts si vous n'êtes pas euh, un si vous n'avez pas une mémoire auditive. Attention, je ne vous dis pas de ne pas écouter de podcasts. Parce que ça, c'est très important d'en écouter. Vous pouvez en écouter dans votre apprentissage passif. Euh, je vous parle de ça, l'apprentissage actif et passif, dans une autre vidéo, je vous remets ici. Euh, mais c'est pas là-dessus que vous allez mettre tous vos efforts. Donc, si vous avez une mémoire plutôt visuelle, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, tout simplement, vous allez avoir... Euh, vous allez prendre des notes avec de la couleur, vous allez prendre des stylos, des, des, des feux feutres peu importe, vous allez faire des dessins, vous allez... Euh, vous allez vous entraîner à visualiser ces choses. Il faut vraiment que ça s'imprime dans votre, dans votre, dans votre cerveau. Si vous êtes plutôt auditif, eh bien, vous allez plutôt poser des questions. C'est-à-dire que avant de vous plonger dans un livre de grammaire ou dans les fiches pédagogiques euh, comme ici, euh, les fiches pédagogiques d'anglais ou d'espagnol, vous pouvez retrouver en lien euh, dans la description. Euh, et bien, vous allez poser des questions. C'est-à-dire que vous allez demander à un coach, un coach de langue, un, un tuteur de langue, un, un, un prof ou même votre partenaire natif qu'il vous explique la règle et ensuite, vous pourrez aller vers ces fiches ou vers ce livre de grammaire parce que vous allez mieux imprimer le fait que quelqu'un vous explique. Et donc, si vous avez plutôt une mémoire kinesthésique, comment vous allez faire Et bien, vous allez apprendre avec de la pratique. Vous allez vraiment accentuer le fait de faire les choses pour les maîtriser. Vous allez demander des exemples concrets, des phrases en contexte, vous allez voir des personnes, vous allez apprendre en bougeant parce que le corps a besoin de bouger, de... de, de, de de Je ne sais pas si vous apprenez un mot, le mot coussin en anglais Vous allez prendre un coussin, vous allez le prendre dans vos mains, vous allez le dire Vous allez vivre le truc, c'est vraiment comme ça que vous allez apprendre beaucoup plus facilement Et aussi vous allez exprimer vos sentiments C'est-à-dire que si vous vous sentez stressé, anxieux ou, euh, ou vous ressentez autre chose ressentez, ressortez cette émotion parce que ça va impacter négativement votre apprentissage si vous êtes plutôt kinesthésique et encore une fois comme je vous disais moi j'avais une très très mauvaise mémoire, je pensais que j'avais une mauvaise mémoire à l'école et comme je suis à dominance kinesthésique, kinesthésique et visuelle mais après dominance kinesthésique et eh bien le fait d'être hyper anxieuse, hyper stressée ça ruinait tous mes efforts d'essayer d'apprendre une langue. Et donc il y a encore une autre langue, mais ça, ça touche vraiment une minorité de la personne, c'est la mémoire eidétique, euh, c'est-à-dire qu'on est capable euh, de mémoriser une grande quantité d'informations dans ses moindres détails, rien qu'en regardant euh, une seule fois. C'est juste une mémoire, euh, on peut dire aussi la mémoire photographique ou la mémoire absolue. Mais ça, c'est un autre cas. Donc pour résumer cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu On a vu plein plein de choses, on a vu que avoir une mauvaise mémoire n'était pas une fatalité et ouf merci euh, qu'on peut l'entretenir comme on entretient son corps comme quand on fait du sport et que ça passe par une hygiène de vie une bonne hygiène de vie à savoir le sommeil le sport et l'alimentation. Euh, par une stimulation intellectuelle donc le fait d'apprendre de nouvelles disciplines, de nouvelles choses en permanence d'avoir des interactions sociales donc voir du monde, parler euh, donc vous avez le droit de sortir d'aller voir des amis pour stimuler euh, vos neurones pour apprendre une langue euh, ça c'est rare qu'un prof d'anglais un prof de langue vous le dise d'ailleurs euh, et donc enfin c'est très important de connaître sa mémoire pour pouvoir bien l'utiliser et mémoriser plus facilement donc il y a trois types de mémoire, la mémoire auditive la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique et donc une fois que vous avez défini votre mémoire l'utiliser au maximum, accentuer vos efforts dessus voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle mémoire vous avez comment vous faites pour, euh, pour mieux apprendre comment vous l'utilisez au quotidien dans votre routine de langue et n'oubliez pas de partager cette vidéo si euh, vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un qui apprend des langues et euh, surtout à à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao les amis